Excusez-moi, les Katana qui encore se sont en Bon, j'espère que je me suis connecté. va appel, côté tout ça. Vous savez quand, chaque fois, on est connecté. Je vous ai dit que les politiciens congolais, on médiocre. Ils ne sont pas là pour la population, j'en ai dit. Ils sont là uniquement pour la banque, pour la poche de la banque, pour l'association la Si c'était vraiment pour la population, ils devaient arrêter les histoires de vérité des urnes. Hein. Ils devraient être derrière Félix hein, et essayer à faufiler pour qu'ils soient ensemble et pour qu'on boute les médiocres dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les politiciens-là? C'est-à-dire que ils, ont, ils nous ont donné de faux espoirs, de faux espoirs, espoirs, et le couture, Vérité des urnes vérité des urnes vérité des urnes Vous savez que avait la possibilité Durant le deuxième meeting Il a appelé la désobéissance civile Il y, avait il y, avait des il y a des Congolais qui ont réclamé le pouvoir là-bas Il ne l'a pas fait Le vrai problème de Faïl Son combat ce n'était pas le combat du peuple Non Bon, Fayoulou, je pense que c'est un bon Congolais. Je ne vais pas dire que Aline Congolais est un de ces politiciens-là ne, ne peuvent pas mettre l'intérêt du Congo avant. Maintenant que, bien qu'ils le savaient avant, qu'ils ont pratiquement impossible, ben, le pouvoir pouvait pas la Félix. Ben, puis, ça y mot, Fahulu, et que les pays doivent avancer, comme Dokolo avait dit. Ils sont... Ils ont continué de, résister, de rester dans la position à réclamation en vérité des îles. Et vous aussi, ici, dans la diaspora, des intellos, des gens qui sont des licenciés, des diplômés, des docteurs, des médecins, des avocats ici en Europe. Vous avez cru à ces gens-là. Vous avez cru aux gens Oyo, ma politicien là Moi, j'étais en train de vous observer. Je en train de vous observer. Vous savez pourquoi? Parce que je connais les politiciens congolais. Je les connais et je ne peux pas faire confiance aux gens-là. La personne que je peux, je ne donne même pas confiance à 100% Félix. Non. Je donne à Félix 50%. Et parmi tous les politiciens congolais, tu quand même parce que moi je suis par exemple moi je ne suis pas d'accord que Félix a bien FCC mais Félix c'est au moins comparé à ma politicien Félix c'est au moins comparé à ma la... campagne Félix a Félix c'est au moins a la... ça moins mal moins... moins... moins... et puis en plus de ça Azalina tete tête, il y a grand partie machine au Abendi IDPS. Donc, du coup, moto a mis marqué. Nous ne pouvons pas que vous pour ou pas. Nous devons protéger et pas protéger marqué. En protégeant Félix, nous ne protégeons, protégeons, protégeons pas Félix. Félix, il s'en fout, il s'en tape. Félix, il est là, il fait son argent. Mais le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est votre pays. Vous n'avez pas refusé d'agir pour le Congo parce que vous n'aimez pas Félix ou parce que vous n'aimez pas les gens de l'IDPS Dites-moi maintenant. Je vous pose la question, vous, les gens de la diaspora, vous, les... Dites-moi un peu maintenant. À quoi a servi votre combat de vérité des urnes? Dites-moi parce que moi si moi je t'ai et dans ce genre de circonstances je dirais non non non non non je peux pas me tuer avec mon frère sur le poste de la présidence. Félix si tu veux la présidence ok on va être ensemble. Déjà les chemins Obakende oh, Bemba, Katumbi déjà les chemins qu'ils avaient pris là oh non nous allons faire gagner Fayoulou. c'était arrogance politique mais sur quelle base sur quelle fondation une de peste papa Etienne Tuseke tsike du amulumba a construit ses parti pendant au moins 32, pas même pas 32 ans. pendant une vingtaine d'années la région régime parce que Etienne du amulumba a à l'aide de fondateurs boto va faire un père. OK Azaaki, l'un de bras droits à Maréchal Mobutu, l'homme de confiance, dont les vidéos et les écrits existent. Donc, euh, ceux qui disent aujourd'hui, au nom 32 ans rien Mobutu, c'est faux, ça c'est les mensonge. Ce sont les gens qui vous disent des choses, ce euh, sont des fanatiques, des gens qui, euh, qui sont en train de dire juste pour dire. Je respecte le qui beaucoup, mais il a formé ses partis depuis longtemps. J'ai eu la chance de les rencontrer, comme je vous ai dit, dans j'ai la chance de rencontrer un, un américain qui m'a expliqué la machine et l'IDPS cette machine n'a pas de chance parce que les gens qui sont en train de gérer la machine maintenant là, sont des gens incapables, mais c'est pas, pas la raison que nous devons abandonner l'IDPS ou abandonner les cons, c'est la même chose c'est-à-dire nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous allons tirer oui, Félix n'est pas parfait oui, Félix a fait un accord avec Kabila. Mais Félix a récupéré les pouvoirs. Boum. Là Félix ne peut pas changer, c'est de faire accepter les Congolais Kabila. Non, ça, ça demande au moins 10 ans. Les Congolais ne veulent plus de la Kabylie. Mais Félix les a protégés. Et pour vous, pour vous, pour vous okay, les politiciens Congolais sont médiocres partout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement dans l'opposition, même ceux qui sont dans le pouvoir. Imaginez les gens de FCC. Aujourd'hui, c'est les Chadari et les autres. Et aujourd'hui, sans réserve, comme de fous, ils se permettent maintenant de dire Kabila Raïs, Félix est salé l'autre côté. Mais si ce n'était pas Félix, si Félix n'avait pas accepté alternance pacifique, il aurait pu y avoir bain de sang, bien sûr. Mais finalité, il n'y a finalité. Mais ça, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'une partie remise avec ces gens-là de FCC. Là. Les gens qui sont avec Kabila. C'est une partie remise, ce n'est pas fini. Parce que nous, là où ils doivent comprendre, qu'ils doivent adorer Félix, les gens du FCC. Il faut que mon roi Nzambé sauvé. D'ailleurs, Félix a joué à FCC. Parce que Félix a sauvé Bango. Il a décidé de prendre les insultes de la population, les insultes des Congolais sur son dos pour protéger la FCC. Et puis la FCC n'est pas là-bas. Parce que normalement, on va Parce que le peuple ne veut pas de ces gens-là. Vous avez vous-même vu quand ma côte à à Kabila, à Kuna, Nini, à Kinshasa. Vous avez vous-même vu exactement ce que les Congolais enfants, ils ont fait. Maintenant, Fayou nous demande de dialogue. Dites-moi un peu. Pourquoi ne pas demander ce dialogue au mois de février, quand c'était clair que Félix est resté président il n'avait plus quitté le pouvoir Pourquoi avoir attendu 12 mois, bientôt 12 mois, pour qu'à la fin des comptes, venir nous dire Ok, il n'y a pas de dialogue, transition, élection anticipée ça c'est du côté de Fayoulou. Du côté de mon père, papa m'a honoré Mbanda Nzamboko Atumba, mon vieux. Père. Il y avait pas il quelqu'un à côté de Yoya que tu veux soutenir ces gens-là? Ils vont changer. C'est seulement aujourd'hui que toi tu comprends que Fayoulu, c'est un aventurier. Mais qui parmi les politiciens là? Qui était à Genève? est sérieux? Donnez-moi un nom, le nom d'une personne. Donnez-moi un nom, le nom d'une personne. Qui parmi les gens qui étaient les politiciens? Tolomoli Félix, Tolongoli Kamé, Kamer écoute Azamoto Afansa Kabila. Katumbi Afansa Kabila. Fayoulou, Azamazaki Motapé Perde. Fayoulou était Motapé Perde. Quand tu sais qu'il y avait dit que par contre dans le en 2011, Fayoul était resté avec Pé ce sont mes vieux. Jean-Pierre Bemba, depuis 2001, 2006, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y femme dans le pouvoir. Parce que ceux qui continuent à dire qu'il y a moto, Kabila, parce Donc tous ces gens-là, sont les gens qui ont déjà été avec Kabila, qui ont travaillé avec Kabila. Et comment est-ce que vous qui continuez combat au -yo sans faire partie du gouvernement Kabila, sans qu'on y ait un vous avez résisté, vous avez marché, vous vous êtes époumoné ici. Mais la vérité est que la personne avec avait... qui na Bango, Mais c'est Félix. Autant qu'il y a eu deux fois Félix, avant président. Pour comparer deux fois à Félix, deux fois à la politicien. Tout le monde. Je pèse bien mes mots. Tout le monde va s'agir la Mouka. Mais c'est Félix qui était le moins mal. C'est lui qui était le moins mal.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 N'oubliez pas que l'Irlande, il y a ah, il y a anglais, il y a une stratégie à résistance et à niveau zéro. Oh, que Kadhafi n'a qu'à dans le vous les savoir au moins Ce sont des choses que les autres ont déjà faites. Mais nous, ce que nous voulons, nous voulons que les choses tombent dans la baguette magique et que, boum, changement est en Congo. Oui, Félix a des fautes. Oui, Félix est oui, salé à Kabila. Mais est-ce que... Le fait qu'on réclame la vérité des urnes Ils ont un avantage à la population... Ou ils ont un désavantage à la population Ils ont un avantage à la population... Ce qui est dans la campagne, il y a un seul... Ce qui est dans population, il y a un à Téléma... Mais qu'est-ce que les politiciens -là vous montrent maintenant Et bien, il y a des gens qui sont là aussi... Dans la zone où il y a qui Dans la zone il y a des qui Je vous ai dit clairement... Que... Il y a eu la présidence de la Mouka pendant 3 mois Quelles sont les actions concrètes Il a la Mouka pendant 3 mois la présidence de la Mouka Manifestation, mobilisation sa population Pour la vérité des urnes. rien du tout Et aujourd'hui Le président Il y a eu 5 dialogue. Moi la raison de cette vidéo Ce n'est pas parce qu'il fallait avoir 5 dialogues la raison de cette vidéo, c'est pour vous les résistants qui êtes ici dans la diaspora. Vous ne comprenez rien du tout quand on vous dit quelque chose comme ça. Vous êtes dans les émotions. Vous avez oublié rapidement que c'est Katumbi qui était le financier de Kabila et Katumbi venant dans la mouka il fait dans bing Moutou. Vous avez oublié ça facilement. Et puis on le fait bingo bing Moutou. et parce que c'est les mots so kotna la muka ne eza eza babaye on est ma kila yesu ba sokoliyo masumo esili mais et même quand ils ont compris que comme ils ne font pas le combat avec honnêteté ils ne vont pas se retrouver au long de la campagne vérité des urnes les gens qui sont dans la muka ba sokole la leadership il porte-parole il y a opposition ce sont des gens que nous devons tous buter dehors. Les politiciens congolais, ce sont les gens que nous ne pouvons même pas être derrière, ces gens-là. Je me demande, dites-moi pourquoi vous suivez ces gens-là, les politiciens-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous suivez les politiciens congolais. Félix est en train de faire une transition de l'alternance. Félix ne changera pas les Congos en 5 ans. Il peut faire quelque chose. Félix a des difficultés d'abord avec qui il va travailler. Le président de la République ne peut pas travailler avec des gens qui sont malhonnêtes et qui ne sont pas honnêtes. Même s'il a une bonne volonté, il faut des gens sérieux qui comprennent que maintenant nous devons entrer aider le Congo. Pas pour que nous gagnions de l'argent, mais pour que nous transformions notre pays. Nous devons d'abord travailler par sacrifice. Parce que notre pays est par terre. Et les mêmes personnes qui sont là-bas, Pense maintenant comme il tourne à Missou C'est pour vous dire que ne baissez pas les bras. Nous devons être ces changements. Ça dit, dire nous devons être les députés, les ministres, les gouverneurs. Nous préparer en conséquence. Ça pourra prendre les temps que ça peut prendre. Mais moi, je ne peux pas, à aucune façon, être... Je peux faire des alliances politiques. Je peux faire des alliances politiques. Mais je ne peux pas soutenir des gens que je suis c'est-à-dire Kabil a eu le pouvoir en 2001 jusqu'en 2018 il y a des gens qui sont devenus de pseudo-opposants à partir de 2014 ils sont devenus vos leaders c'est lui qui avait dit pourquoi j'ai choisi Kabila. moi je préfère Kamer plus que vos politiciens congolais parce que Kamer est malin Kamer a compris il a dit non non je m'accroche avec Félix et avec Idepes. Parce que quand je vais m'accrocher, c'est là que je vais avancer. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait Arrogance. Félix a tant raté. Mais, les, ma camarote, yeah, vous, vous, vous, vous vous permettez même de dire pose à la présidente de la -so, il faut à, quand même à un niveau, à à Mais écoutez-moi le président de la Gambie, c'est quelqu'un qui a la sécurité de l'Angleterre. Ma responsabilité à Mboka, on ne réfléchit pas comme on est en train de réfléchir pour une entreprise. Il y a des enjeux qui sont là-bas. Il n'y a aucun parti au Congo qui a une machine comme l'IDPS. Il est vrai qu'on a des gens incapables dans l'IDPS. On a des gens qui ne peuvent même pas être des secrétaires généraux dans ces partis-là. La seule personne a fallu partage, elle a dit, à faire sa partit, on les papa Étienne Tiseké de Moulumba. Et quand vous regardez certains membres, oh, oh, les, les, les partisans de l'IDPS Que moi j'ai connu quand, quand mon président, mon mot président de la république C'était les intellectuels Ce n'était pas les gens qui, qui commettent des bêtises inutiles Comme ça Qui, qui, qui, qui insultent ceux qui les insultent Non, c'était les gens de l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti des intellectuels L'IDPS, Moi j'étais sous la deuxième république À l'âge de 19 ans J'étais à côté des grands du pouvoir les Baramoto, les Nzimbi, les Mavro, tous ces vieux-là, j'étais avec eux. Ce sont mes vieux. Ça dit que je sais que dans l'IDPS, ce n'est pas les gens que vous êtes en train de voir maintenant. qui commencent à insulter, ils commencent à faire des histoires. Et si, même si vous êtes dans la résistance, c'est pourquoi dans, dans, même dans votre résistance que vous êtes en train de faire, si vous remarquez tous ces gens-là qui étaient dans la résistance depuis que le combat a commencé. La seule personne que je pense qui ne change pas sa position, qui reste dans sa position, je pense que c'est Odombo. Pour moi, je pense. Je ne parle pas de, du fait qu'il insulte Félix ou les le Balouba, tout ça. ça je ne suis pas là. Je parle de la, de la constance de ce monsieur. D'ailleurs, c'est lui, moi pour moi, Bis. D'ailleurs, c'est lui qui doit même prendre la tête de la résistance ici dans les combats. Ce jeune homme, hein, ce frère, Odombo, si pour moi. Si vous voulez un conseil que je vous donne, vous les résistants, je vous dirai Ondombo. au dombo. Papa Mbanda, vous savez, j'avais discuté avec Papa Mbanda une fois. Je lui viens, nous avons besoin que tu nous soutiennes, mais nous ne voulons pas que tu nous diriges. Il a dit, mon fils, mon seul souci est de vous avertir. Ça c'était le message et la parole de Papa Mbanda. Oui, il a des connaissances, oui, il a des choses. Mais savez-vous, vous devez aussi savoir que Pumbanda faisait partie du pouvoir de Mobutu. Il n'est pas parfait. Ça à dire que dès que le ce pays sera libéré, nous allons rentrer... C'est pourquoi je vous ai dit que je suis les les Mobutu. Donc, vous savez pourquoi? Parce que nous allons rentrer jusqu'en 1965 depuis que Mobutu avait pris le pouvoir. Qui sont des gens qui ont des responsabilités durant la Deuxième République et qui sont vivants? La part des... Nous ne pouvons pas pardonner ça qui est justice. Dans tous les pays africains, dans tous les pays du monde, l'Afrique du Sud, l'Irlande, même les Rwanda, il y a d'abord la justice et ensuite il y a le pardon. ce que Félix est en train de dire, mes partenaires là, ça ce sont du langage politique. On ne peut pas seulement parler de Kabilis, parce que de toute façon, ce n'est pas Kabila qui a détruit les pays, ce sont les Congolais médiocres que je vous demande de remplacer. Nos jeunes qui terminent les universités, ils sont là comme ça, Le même personne, il était durant la deuxième république, Kabila Lefus, Félix est venu là. Les gens-là doivent être boutés dehors. Mais pour les bouter dehors, nous devons nous préparer. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à être des hommes et de bien. Je vous donne encore un autre exemple. Vous savez, Félix, c'est quand Félix a eu le pouvoir. Félix a eu le pouvoir comme président de la République. Il a nommé des gens autour de lui. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gaffes Mais parce que les gens qui sont là-bas ne se sont pas préparés. La majorité ne se sont pas préparés. Ils ont le pouvoir bon mon amour. Mais alors qu'en réalité, notre pays, c'est comme un camion et koufi, et quand un chauffeur vient, vous n'allez pas d'abord payer les salariés, vous devez d'abord arranger redynamiser. Le président Félix a une très bonne vision, a une très bonne idée. Le vrai problème, c'est pas lui. Le problème, c'est qui sont les gens qui vont mettre en pratique la vision du chef de l'État. C'est ça mon problème. Les, les, les, les politiciens congolais, tous ceux qui vous disent là, vérité des urnes, vérité des urnes. Mais ce sont des aventuriers. Quelle vérité des urnes D'abord, on n'a on pas cru à ces élections. Ils sont partis dans ces élections. Et vous êtes là, quand Fayou vient vous parler, moi je vais aller jusqu'au vérité. Mais quand il a demandé maintenant dialogue, ou bien bah, ça la, la coalition, bah, ça l'élection anticipée, vérité des urnes on est là. Entre Et déjà il commence à s'entrer déchirer. Où est la part de la population congolaise Et autre chose, il suffit pas seulement de parler pour que ces gens-là quittent, le, qu'on les remplace. Nous devons nous préparer pour remplacer les politiciens africains. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus. Moi, je dis ça, je dis si, si, si, si je n'arrive pas à arranger mon village, mon pays, je vais arranger mon village à Abouzi. Si je pas ma, mon village à Abouzi, je vais arranger la collectivité. Na pédakno, na na fena, na si je n'arrive pas. Et à ma on Ninga nous avons les donc j'arrange chez moi. Nous devons nous préparer pour remplacer ces gens-là. Il y a des gens qui, sont, qui ont fait 40 ans au pouvoir. Ils n'ont aucun souci de la population. Il y a des députés qui se disent et ils défendent la population. Mais regardez les salaires qu'ils sont en train de percevoir. Notre pays a besoin de gens. Qui vont d'abord aller travailler volontairement, les leaders qui vont aller travailler volontairement. L'argent reste dans la caisse de l'État pour qu'on arrange les routes, on paye les enseignants et les médecins. Parce que l'État peut, peut faire nourrir les fonctionnaires de l'État. Les bah, ministres et tout ça là. L'État peut loger, bah l'État qu'on nourrir, bango ah, bah, bah, on a classe sans salaire. On a un simbo kanabiso. Mais qui vont gagner Mais c'est vous, les leaders, vous allez gagner. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils se tapent des 15 000 dollars, de 10 000 dollars, ils volent même de l'argent, 15 millions, ils pensent que maintenant c'est l'occasion de prendre. Ne baissez pas les bras parce que Félix est président. Non. Ça serait une imprudence. Je dis encore une fois. Ne baissez pas les bras parce que Félix est président. Ça serait une imprudence. Et ne soyez pas aussi comme des fanatiques qui quand Félix est rélevé le matin, tout ce qu'il dit est bien, c'est dangereux. Et il a le courage de dire à Félix, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Et l'honnêteté est la vérité de lui dire, non, non, non, ici ça va pas marcher. Quand tu fais ça, Félix ça marche pas. Quand tu fais ça, ça marche. Mais quand tout ce sais que Félix est en train de faire est coup de chapeau, coup de temps, Félix doit maintenant se lever contre les gens de FCC. Il doit se lever contre les gens de FCC. Parce que l'étape de la grâce que Félix avait fait, Félix a sa jésus à battre FCC. Parce qu'il a sa quoi, sauver à Bango. Il a sa qui batte à Koufou, il a sa fécé. Il a sa qui batte à La mer mène tous ces gens-là. Nous, moi, je suis contre ça. Mais Félix est mon frère. Là où moi et vous, on est différents. Là où vous, vous, vous, vous, vous réfléchissez avec vos émotions Moi je réfléchis pour l'intérêt du pays Et c'est ça que je dis qu'on est différent. C'est pourquoi je ne me, je, je me vois pas aller me ranger derrière un politicien Qui vient vous raconter n'importe quoi en public Mais dans des cachettes il est en train de, de, de, de, de, de faire des couvertes à, de, de, de, de couvertes à Félix C'est l'intérêt du pays qui est en Ce C'est pas à cause de Félix Félix s'en fout de toutes, toutes les façons. Ce que vous devez savoir, la raison que vous pouvez abandonner, parce que je vois des gens dire, euh, ah, quand il y a FCC et Félix, euh, ouais, et Cash ont des problèmes, je vois mes frères de la résistance sont en train de dire, ah, ah, mais est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que, est que vous savez pourquoi vous vous battez pour ces pays Vous ne, vous ne savez pas. Parce que Félix n'a pas hérité l'entreprise de son père. Félix a entre ses mains ton trésor à toi qui est le Congo. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ton trésor à toi, même si tu ne l'aimes pas, mais c'est ton business et tu dois être là. Tu dois essayer de savoir. Okay. C'est lui qui est le chef. Pourquoi on ne peut pas l'enlever On ne peut pas l'enlever parce que légalement, c'est lui qui est le président. C'est lui qui est élu, C'est lui qui a été déclaré. C'est lui qui est accepté. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ce messieur est en train de gérer mon pays. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être à côté. C'est comme ça qu'ils vont réfléchir. Mais vous, vous abandonnez votre pays. Ah, bon, ça là. on besoin de Votre pays. Et après, vous venez vous raconter des histoires ici. Voilà. Moi, je préfère Kabila. 1500 fois que tous vos politiciens de l'opposition mélangés. Vous avez dit bien? Vous avez dit ça? Je préfère Joseph Kabila Kabangé. Que tous vos politiciens médiocres dans l'opposition mélangés. Tout le monde est dans le sac. Tout. Parce que eux, hey, ce sont eux qui ont fait de Kabila qui il est aujourd'hui. Parce que s'ils avaient au moins le brin de l'humilité. De se rabaisser. De savoir, ok, nous avions voulu Fayoulou. Et maintenant c'est Félix. On est allé aux élections, poum, poum, poum, poum pas, Félix a mis de nos pattes. Boum. Mas ça a récupéré le plan. Ok. Félix a récupéré les pouvoirs, de toutes les façons, c'est notre frère. Qu'est-ce que nous allons faire Non. Nous n'allons pas récupérer les pouvoirs. Il le savait depuis le mois de février. Bemba le savait, Katoumbe le savait, Mboussanyamous le savait, Fayounou le savait. Quelques bruits à ma communauté internationale. C'était fini. Moi, je vous avais dit, ignorez ces histoires-là. Vous êtes ici, là. C'est, yeah. Et C'est, maintenant, il est en train de demander. <rire> et je vois papa Manda, le père de la résistance, en train de vous dire, nous c'est un aventurier. Mais il s'est oh mon Dieu. C'est-à-dire que, prenez le destin de votre pays dans vos mains. Nous sommes de papa, nous n'avons pas de 20, plus ans. Moi j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Le pays, là, va être changé par les gens qui se préparent et qui sont intègres. L'intégrité, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Il y a des gens qui sont intelligents qui ont rendu ce pays médiocre encore plus davantage. L'intelligence, c'est pas de l'école pour gouverner les Congos. Non, pas du tout. Si c'était le cas, c'est le, le, le, tous les professeurs, des éminents professeurs d'université qui commettent des bêtises là-bas. Nous avons besoin d'avoir des leaders qui ont un cœur, qui comprennent que nous avons des gens qui souffrent que des mamans sont en train de dormir dehors, que les enseignants ne sont pas payés, que les routes sont inexistantes, que, que, Vous savez, c'est pourquoi moi je plaire à mon mère Kadhafi. Kadhafi, dit, vous, vous, je, je vais vous surprendre, moi je préfère Kagame. Vous savez ce Kagame fait Il vous attaque, il arrange chez lui. Au Rwanda, il y a une classe moyenne. Nous haïssons Kagame aujourd'hui parce que ils viennent au Congo nous coloniser. Mais les Rwandais s'organisent. Ils regardent c'est quoi l'essentiel pour leur pays. Les Congolais se divisent sur des futilités. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à ces gens-là. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas l'essentiel de votre pays. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas mettre le pays avant vos, vos sentiments personnels. Mais les Rwandais seront vos maîtres. Les Ougandais seront vos maîtres. Les Tanzaniens seront vos maîtres. Ils seront vos maîtres. La seule façon de, à donner à tirer ces gens, c'est d'avoir des leaders qui comprennent comment agir. Dans ces cas-ci, il y a un adage qui dit quand on n'a pas ce qu'on cherche, on se contente de ce qu'on a. Un tien. Vaut mieux que deux tu l'auras L'un est sûr L'autre ne l'est pas Nous pouvons ne pas aimer Félix Nous pouvons ne pas aimer Les Balouba. Nous pouvons ne pas aimer de L'Idepe Mais ce sont ces gens là Qui ont notre pays Entre leurs mains Les abandonner Pourquoi Se battre Oui mais correctement je suis contre les politiciens congolais, vous n'avez pas d'idée. Je suis contre tous ces politiciens ailleurs-là, vous n'avez pas d'idée. Vous savez, si vous êtes dans des milliers d'Occidentaux, où vous avez quelques politiciens, ils vont vous dire, mais les Congolais sont comment même dans des pays africains. Ils se posent ce genre de questions. Les Congolais là sont comment Comment vous êtes-vous les Congolais Réfléchis pour l'intérêt du pays C'est parce que tu n'aimes pas Monsieur X Tu ne veux pas Aider ton pays ou ta maison Les Congos c'est notre maison Je vous donne juste un exemple Nous sommes tous les enfants d'une même maison Les Congos c'est notre maison Et il y a un étranger qui est dans la maison Moi je n'aime pas mon frère Et je préfère me battre avec mon frère Que de me battre contre l'étranger qui est dans la maison parce que mon frère a signé un accord avec la personne qui est dans la maison. Mais mon frère m'étend la main. Je dis non. Viens encore me dire. Mais c'est exactement comme ça que vous êtes en train de faire. C'est exactement comme ça que vous êtes en train de faire. Chez nous, les bandits, on dit ceci. Mo-o-bo-nangia. Vous savez, ça veut dire? quoi? Mo-o. Ngbo Nangia, Vous savez, ça veut dire quoi Cherchez les gens de ils vont vous dire. Mo-o, Nangia, Mo-o, C'est-à-dire que même Alexandre des Grands dit ceci. Quand ton ennemi est plus fort que toi, tu travailles pour ton ennemi, pour découvrir ses faiblesses. Et après tu sais là où l'anéantir C'est comme ça que les Rwandais nous ont fait Mais vous, vous êtes là que de gros prêtres Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas Arrêtez de, de combattre Félix, ça n'a plus de sens Essayons de voir comment nous pouvons contrôler Félix pour que ces gens-là ne détruisent pas notre pays. C'est tout. Comment contrôler Félix C'est-à-dire être avec lui. C'est votre pays. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous cacher. Et maintenant que vous savez, qu'est-ce que vous avez fait Si la Mouka avait la réflexe, comme j'avais demandé, qu'ils abandonnent la vérité du Zir, là, et qu'ils s'allient avec Félix... C'est-à-dire, ça, ça devait se faire comment à non? Ah, Félix, je retire ma signature parce que le peuple m'a décidé. Moi, puis, ça jeter parmi ces gens-là. Première ré ré ré ré réunion d'urgence. Qu'est-ce qui se passe Mais ils n'ont pas fait la réunion d'urgence. Ils ont dit Félix c'est un mouton, il va rien faire. Nous allons mobiliser, nous allons mettre les moyens en jeu. Vous allez mettre là vous allez vous allez mettre vous allez mettre vos moyens en jeu tout ça je vous avais interdit mais vous avez vu le résultat ce fiasco malgré que vous avez essayé de bouger c'est fallu qui a gagné faul qui a gagné c'est une question de temps l'histoire ne vous apprend-il pas l'histoire ne vous attend ne vous apprend-il pas les exemples sont légions nous avons les exemples dans le monde qui existent. Il suffit juste de faire des copier-coller co co co pour que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous arrivons. Parce que nous vous êtes en train de faire quelque chose que les gens ont déjà essayé de faire et ça a échoué. Ça n'a jamais reçu comme ça, cette attitude, le comportement-là que vous avez. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut accepter que Félix est président un point bas. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut accepter d'aller travailler avec Félix et s'opposer au médiocre. Un point barre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser à Félix votre pays parce que le Congo, ce n'est pas l'entreprise de Félix. Le Congo, c'est votre pays. Félix est président, c'est-à-dire Félix est le gérant de votre entreprise. Que personne ne vous intimide. Moi, je vais être demain à partir de Paris. Je vais être... À... À Paris demain, je vais rencontrer. On va accueillir le président. Il va être à Paris, je crois. Demain, lundi, on sera là-bas. On va essayer. Moi, je suis mécontent dans ma chambre. Belé Félix, ça Mais l'intérêt à Congo est tellement important que d'accord, au Tic à Kataraté, on a eu erreur à Félix. Non, je vais soutenir mon frère. Et on va essayer de corriger les choses. Ça sert à rien de les combattre, parce que les combattre c'est détruire les Congo. Je, moi, je vous dis que Félix s'en fout. Hein. Alors, souviens, on en calme. Je vous dis que Félix s'en fout parce que Félix gagne déjà son argent. Que les Congo s'arrange ou pas, Félix gagne si c'est 250 000, si c'est combien d'argent qu'il gagne là, chaque mois, c'est fini. Hein. Félix ne sera plus jamais pauvre hein, s'il s'organise. Hein. Si vous croyez qu'il y a 250 000, 250 000 euh, qui sont en, euh, qu en train de recevoir, je ne sais pas si c'est le montant euh, chaque mois, peut-être que je me trompe, vous les multipliez par 12, vous êtes en train de parler de combien de millions Il y a 3 millions déjà. Par année. Vous comprenez Donc du coup, lui, au moins, Félix un... ne voyage pas avec son argent, du salaire. Non. Il, va, il voyage avec votre argent. L'argent du pays. Pour arranger les pays. C'est pour cette raison que nous devons le soutenir. Nous devons soutenir Félix, pour que le pays soit très bien arrangé. Si Félix fait quelque chose, il y a ma Mbé, bo il Bolobi, a un Si il fait quelque chose de mal, nous applaudissons, te souteniriez. Il suffit pas seulement à pour applaudir, ni à C'est de l'hypocrisie. ça y est. Félix avait dit ne faites pas de moi un dictateur. Je ne veux pas en être. Et ceux qui font de Félix un dictateur, c'est ce qui ma j'ai la liste. Bah, quand je Félix, ça, il a quand Ah, moi, on a Ah, beto. Non, s'il y a des choses qui ne sont pas là, ils ne sont pas bien. Si l'argent était sorti, ça a été bouffé, il doit faire attention. Prochainement, il doit corriger. C'est ça l'amour. C'est ça aimer Félix. Et quand Félix n'était pas président, vous, vous, vous avez fait un problème. Vous étiez en train de l'insulter ici, vous tous que Je vais vous vois là-bas, aujourd'hui. Vous pouvez mettre à Félix, on dirait, bah, bah, bah, bah, bah On dirait, bimonde, on dirait, Félix, on dirait, les il y a Jésus-Christ à Kitaki ça c'est de flatter de flatter vous savez Dieu c'est ça C'est ça c'est bon les gens comme ça moi je les détecte dans ces gondes. vous êtes de flatter et si Félix ne sait pas que vous êtes de flatter, flatter ou sa femme ne sait pas que vous êtes des flatter nous laissons les temps au temps le temps va montrer la haine qui est dans votre cœur. je vis quelqu'un là-bas qui a dit à katumbi awa vous la alors que c'était la première personne à critiquer grave parce qu'elle est devenue devenu président c'est-à-dire qu'au flatter pour ça ligne les congolais n'ont pas besoin de flatteurs les congolais ont besoin de gens honnêtes et sérieux et qui savent ce qu'ils vont faire moi je je fais des demandes pour rentrer au Congo si j'ai la possibilité d'avoir du boulot tant mieux si je n'ai pas je ne vais pas me plaindre. De toutes les façons, moi je vais aller au Congo, c'est créer de l'emploi. Je ne pas pas au Congo à le Kémende. Je ne vais pas aller au Congo aller commencer à prendre l'argent de l'État aussi longtemps que les gens sont en train de souffrir là-bas. Il, il y a souffrance au Congo. Les routes sont inexistantes. Si moi je ne réussis pas, à mon fils Orson, qui deviendra président du Congo. Je vais l'inculquer même pas président, mais il va apporter les changements à sa façon. C'est-à-dire que, il doit nous devons d'abord chercher à être des hommes de bien avant d'être des gens du pouvoir. Yes? Vous comprenez? C'est-à-dire que, ne cherchez pas à devenir quelqu'un de pouvoir pour changer. au change te. Si on a un cas de baraté, on a un cas de ma coziné, on a un cas de ma coziné, on a un a un et puis les Congos, on ne va pas abandonner les Congos. Les Congos, ils impossible. un Un vrai Congolais, aux alliés résistants, aux alliés des aux à PARICO, aux alliés à la mouka, ne peut pas abandonner les Congos. Congo, les Congos, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ils ont tout ils tout ils ont il accompagné de la malédiction. L'argent du Congo, est l'argent qu'il Maquila. Toute personne qui ne marche pas, marché dans la justice. Nous avons un bête pour Congo. Allez, moi, le Congo. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Vous allez bien. Qui t'a tout n'a blessé, mon tout blessé. là. Tu solo là. solo là. Tous à Paris pour soutenir Félix Mais quand soutenir Félix, il y a un père de salle je soutenir Je suis un tout La moukaï mouko fayu, y a On A un dialogue ils ont un FCC, On a FCC pouvoir On comprend alors, un emploi. Ne mâchez pas les mots. Parce que que 2023 C'est-à-dire Alors on a C'est C'est C'est C'est Je vous avais averti ce n'est pas que nous avons contribué, non, non. La raison de soutenir Félix, c'est parce que nous aimons le Congo. Ce n'est pas de soutenir Félix, c'est parce que Félix has a dit ce qui. Non, non, non, non. non. À part Félix, je vais répéter la bino Félix a la spécialité. Mais à part, il y a un opposant qui est en Genevois. Il y a un opposant qui Mais il y a que Félix qui ne peut pas travailler avec Kabila. Il n'y a que lui. Il n'y a que Félix. Alors, avant encore convaincre, il ne va pas abandonner. Fils, fils, fils Congo Avant d'accord convaincre, il ne va pas abandonner peut-être euh, Fayulu ou bien la muca. Mais la muca, il y a un moment qu'on s'est disqualifié. Vous comprenez? Et j'avais dit, il faut avoir une vision pour comprendre les choses. Préparez-vous. Préparez-vous pour aller remplacer ces gens-là. Les gens-là sont des médiocres. Ils ne méritent pas d'être des responsables politiques au Congo. Et ils ne peuvent partir que si nous nous préparons. Chaque mois, je dis ceci. Nous avons l'idée dans le Congo. Nous avons le Congo, nous avons Kinshasa. Nous avons Kinshasa, nous avons l'Équateur. Nous avons l'Équateur, nous avons le Nord-Ubangi. Nous avons le nord nous avons le Yakoma. Je vais arranger chez moi. Je ne me bats pas pour que, de toute façon, si chacun ne sait pas d'où il vient, il y a d'autres personnes qui disent, non, tu bon, Congo. Comment tu peux arranger le Congo si tu ne connais même pas ton village, comment les gens vivent là-bas Comment tu peux te prétendre dire ça Le Congo n'appartient pas à Félix. Les gens qui applaudissent tout ce que Félix fait, ce sont des fanatiques, des hypocrites, et ce sont les gens là qui vont faire en sorte que Félix devienne un dictateur. Sauf Félix, vous le que un président Mais aussi longtemps que c'est lui qui est le président pour l'intérêt de notre nation. de soutenir dans les bons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aussi croiser les bras, observer, parce que les Congos ils ont la Nabissou, comme je vous ai dit. Félix, c'est notre travailleur. Il a des contre à rendre Nabiso. N'utilisez pas la haine contre lui, non. Parce que ce n'est pas son entreprise à lui. Le Congo, ce n'est pas une entreprise de l'IDPS, non. La raison que l'IDPS est Boundaki, Bitoumba Oyo pas un état de droit. Vous vous rappelez quand j'avais rencontré le président et on avait rencontré le président Félix avec mon frère et fils du Congo, force enfin, tranquille, qui vient de se connecter. C'est la même chose, on se disait ceci, et ils sont en train de parler du Congo. Mais nous devons aussi savoir ce qu'ils disent. Mon, mon, mon frère ne le veut pas côté. Donc, je sais que nous avons déjà ne suivez pas ces politiciens-là. Les politiciens-là, moi je les connais. Moi, je, je, je dis pas que ne allons pas dans un contre, nous Ceux-là qui pas ça nous, ceux qui battent, y a nettement fanatiques, y a, y a esprit. Je l'ai, retrouvé dans le cadre à Pariko. C'est vraiment pourquoi moi je peux pas être dans paréco parce que je vais dire à papa dans la vérité que les gens n'ont les... pas ça a été Si ça ne marche pas, je vais sortir Vous savez pourquoi je ne peux pas aller chez Jean-Pierre Bemba Parce que j'ai déjà travaillé avec Jean-Pierre Bemba, je sais comment Jean-Pierre Bemba marche Et je sais que ça ne va pas marcher Ils ne perçoivent pas les... combat combats ont même même combat que les combats de la binauté Ils ne voient pas les choses de la même façon vous vous voyez la souffrance et ils parlent de la souffrance. Vous, vous vivez la souffrance et ils en, en parlent. Ils profitent de votre souffrance pour dire qu'ils vont apporter la solution. Alors qu'en réalité, ils ne vont pas apporter la solution. Je vous juste pose une question entre nous, entre parenthèses. Moi, je viens de l'Équateur. Du même village que mon frère Jean-Pierre Bemba. Il fut vice-président pendant... 2001 jusqu'à 2006. Dites-moi, qu'est-ce que Jean-Pierre Demba a fait chez moi à l'Équateur Et ton vice-président Pour que moi, Bissa, n'a que le soutenir de soutenir pas à moi en Alors toi, pourquoi toi tu es mon en Équateur Tu es en train de le soutenir, pourquoi Et vous m'interdisez, bon, bon, Mais bon, bon, vous avez, le, le Congo ne vous appartient pas. Vous savez, dans ces dans ce pays-là, moi j'ai capturé des villes, là, hein, je me suis battu, hein je ne soutiens pas une personne parce qu'il est le mien ou qu'il est de mon côté, non c'est pour cette raison que quand Félix fait quelque chose de mal, je lui dis que c'est quelque chose de mal s'il fait quelque chose de bien, je le dis et je savais quand je vous ai dit, que quand ils étaient à Genève, j'ai dit voici ce qui va se passer à Genève ils vont pousser Fayoulou, pousser Fayoulou, pousser Fayoulou leur chance c'est que Fayoulou puisse avoir le pouvoir pour qu'il contrôle Fayoulou c'était ça d'abord Deuxièmement. Quand ils ont dit que c'est invité, Fayoul très populaire, ils ont commencé à jouer des cartes, Yassé. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter que Fayoul continue comme ça pour la populaire. Pendant 2023, il bon, bon, faut pas écarter. C'est pour cette raison que ça qui sont qui la transition à chaque trois mois. Comment on contrôle contrôler Et puis en réalité, ça ne pourra pas marcher. Vous comprenez c'est la raison pour laquelle la avez pas la raison d'être aussi longtemps que que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous les dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vous dit que les les mascarades. vous la réalité c'est quoi Qui est le président Félix Comment il a, il a été le président On s'en fout éperdument. Et j'ai appris que la Genève il y avait un contour terrible. Le régime en place pour la balkanisation en C'est tout le monde là qui devrait Fayoulou. Parce qu'entre entre Bango on va pas parler de ce chose ici. Hein. Donc bonne nuit les gars. Vous avez vu maintenant pendant Ben Dahimor et Bimbi donc ils ont eu une aventure. Ah là ils avaient. Mais vous avez soutenu, gai bon gai J'avais compris qu'il y a une nulle part. La bouca. Mais comment vous n'avez pas vu Bimbi dans ton mariage les mozafou dans la catégorie résistance? Pourquoi vous ne saviez pas qu'il y a une nulle bien ma populaire populaire pour les tu sais quand a on a tu n'as pas la possibilité d'arriver là bas qu'est-ce qu'on fait on négocie d'abord avec la personne on oublie des goya une fois qu'on a et que tout est bien, on va qui toi, à la maison. On se qui touche à la maison. va à Je On va quand vous Je... voyez pourquoi ça ne sert à rien Parce qu'ils ont a deux volets. Volet, ils M. Zalib, Oligny, Félix, Aïb, Sabino. Mais pour un, pas vous dire... Un... Non, non, comment Ok. Deuxième volet. Vous ne pouvez pas aussi abandonner, pourquoi Parce que c'est votre pays. Et même pas observer, comme vous le dites là. Quelqu'un est en train de détruire ta maison Il y a des gens qui sont il a des gens qui est là. ça que a tu entres d'abord avec ton avec avec, avec avec ton frère. Aide ton frère. Félix a, a, a de bonnes intentions. D'abord, on couter à Félix, ne voyez pas qu'il c'est un humain. Je ne parle pas de ses études, je ne parle pas de ses défauts. Non, on bah personnalité n'est tant que mouton. Félix c'est un humain. Félix c'est un mouton en face non pas qu'on Félix c'est un mouton qui fait des bouteilles de qui casse C'est c'est c'est c'est il est il est, il est, il est tout le monde a quoi aborder tout le monde je dis bien tout le monde a abordé Félix je, je pense bien, bien bon. tout le monde a quoi aborder Félix à ce on est bien même ceux qui bout de. Quand, quand nous avons demandé de rencontrer Félix les gens de l'île des personnes dit jamais beaucoup de la à des pères un père, bon nous aurons un père ah, non non je vais quand même rencontrer le frère non, je n'ai a raison, mais maintenant, nous voulons corriger ma bière. Ok, pas de problème, on est ensemble. On vers... Il met un simple, il était très simple même. Défendons notre pays. Les Congo, là, vous devez comprendre. ok. Admettons que Bollinga Félix, admettons un... que ça, il à a la Kabila, Admettons qu'à Té Kimboka, ok? Maintenant que Fahil vous a abandonné, Maintenant que Fayou l'a abandonné, la vérité des yeux, il a fait une demande. Parce que va encore rentrer chez vous est monté. Demande, on a 5 yeux à Yanini, a transition, batch, on a chef, a on a surgi, on a surgi, a a surgi, on a surgi, a surgi, on a surgi, a surgi, on a a nous avons fanatique. la un de la un village na village la Banda. un village côté la Banda. un de Banda. un un côté de la Nous un de la un de Nous avons de la Banda. Nous je dis à Félix, aux gens qui étaient à côté de Félix, ici, je vais aller travailler au Congo volontairement sans être payé. N'importe même dans des gens Mais parce que les problèmes qui est au Congo, ce n'est pas pour qu'on puisse aller devenir des millionnaires. C'est d'abord pour aller aider la population. Et c'est ça qui est dans ma tête. C'est comme ça que moi je réfléchis. Moi je ne réfléchis pas que je qui pas eu de danger comme ce que dans la cité de Oya, dans les selfies, dans les photos de Félix, dans les grands-parents, dans la Jeep. Non Comment vous trouvez que c'est normal bon, dans votre Il y a 000 dollars ça, bon, tu es à côté du président et tu acceptes parce que les ablocs Moussa. Mais parce que tu ne comprends pas. Si tu avais compris, vous allez vous concerter. Les gars, notre pays vient du fiasco. Le président a une bonne intention. Nous allons essayer de minimiser les dépenses pour que le président puisse atteindre son objectif. Est-ce que nous pouvons retrousser ce salaire pendant 5 ans nous allons récupérer nos salaires, ce qui m'a tellement télémi. Mais pour l'instant, nous travaillons en sacrifice. Tout ça, les formes m'a téléma. Économie et classe moyenne et zala, et L'État s'engage quand on nourrit. Mais c'est simple de changer les choses au Congo. Les pays qui existent dans la caisse de l'État, vous commencez à les voler. On vous donne les 50 000 dollars pour aller louer l'avion. Et même Jeep, il y a mon Mboka. Aux 12 000 dollars pour louer Jeep, hein? ou l'avion marmesou et limon et déjà comme ça déjà autour de de de, de la situation c'est là où notre frère a besoin d'aide c'est là où notre frère a besoin d'aide give me kiss comprenez voilà bon donc c'est là qui moi vidéo dans sa lit de <rire> l'eau pour la voir comme ça il faut l'eau et l'eau sectionner mes vidéos il y a pas un bandeau ok pas un bandeau tu vas biker pas pas lui dans sa banche ouais j'ai un peu, mais franchise, voilà, en main, Je en comprends. Parce que là, on comprenait, il y a ma position, il ma position bien. On comprenait, il y a pas bon Mais que, pour soutenir la J'avais dit, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas l'importance à combat là la mais la Mouka est composée de qui? Fayou, que Fayoulou, opposant. Mais Fayouul était venu de Pépère. Il était dans Pépère aussi. Vous ne savez pas? Fahy, lui, il était à Kabila. Quand est-ce que vous avez devenu opposant? Vous savez. Mboussa Yamouis était avec Kabilat. Jean-Pierre Bemba, 2001 jusqu'à 2006, vice-président de Kabila, Pierre. Moïse Katumbi. Financier à kabila, que kabila comme un bon belé l'elo, c'est Moïse Katumbi. À ce moment-là, les peuple étaient en train de couper. En ce moment-là, Félix et Tisseké étaient en train de souffrir avec Bill la Bino Awa Et vous êtes même témoin, que Félix a dit, ah, vous avez côté. Et ces gens-là que vous êtes en train de soutenir là, mais quand, quand vous les avez soutenus, j'étais malade. Vous savez, j'étais malade. Je me disais mais, et c'est par la haine, c'est par la jalousie. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses sérieuses qui se passent à côté de Félix que les gens ne préfèrent pas que les gens parlent, mais je pense que les gens doivent parler mais il y a aussi des futurités par exemple, la mouka, la vérité des yeux. c'est quoi, ça sert à quoi tout ça c'est Félix, Félix, il vous envoie des signaux clairs que va vous savez, vous avez un rapport sur ta bango, mais bon comprendre gars vous ne comprenez pas du tout. Et vous vous appelez. De... On va vous remplacer. On doit vous remplacer. Si moi je meurs, mon fils va vous remplacer. Vous n'allez pas. Moi, je ne veux pas me ranger derrière le politicien médiocre. Je me suis rangé derrière Félix parce que Félix n'a pas eu avec le moins mal. Ça dit que Il y quand même. et ont un problème. Mais tous les restes, là, donnez-moi un nom ici derrière ou ou maintenant ils vous ont abandonné, ils vous ont humilié, ils vous ont divisé, ils vous ont affaibli. Mais qui ne dit pas que ces gens-là travaillent aussi pour l'ennemi Qui vous dit ça Et Regardez comment le combat est affaibli. Vous n'avez même plus le courage de parler hein. Et personne parmi vous a le courage de, de, de, de, de rebuke, comme on dit en anglais, de lui dire non, Fayoulou, c'est pas comme ça. Et vous allez vouloir chercher à justifier quelque chose qui est mauvais. Quand l'espède de quand quelque chose est mauvais, tu dis que c'est mauvais. Mais tu, tu n'as pas la haine contre ces gens-là. Mais tu dis que non, mon frère, ça c'est pas bien. C'est là aussi que d'autres personnes ne, ne comprennent pas la position. En tant qu'on fait la Côte ça, on a pour Félix. Non, je suis pas Félix quand il fait de bonnes choses. mais Je, je suis pour la stu, stupidité. Quand les gens autour de lui commettent des bêtises, alors que c'est une occasion qu'on puisse élever notre nation, je ne pourrais pas me taire. Je m'en tape de ce que vous pensez. Je ne peux, je peux pas vous laisser dire. Les Congo ne vous appartient pas. Les Congos n'est pas l'entreprise des faits et des qu'il doit fait Etienne qui sait qu'on se batte pour les Congolais. Le peuple d'abord. C'est-à-dire, moi, je suis ce peuple-là. C'est moi qui est d'abord. Et quand moi je veux parler pour moi, pour mon entreprise? Tu veux me dire, je suis jaloux. Je suis jaloux, Félix, c'est pour l'anime. Parce que pour moi, les Congolais, c'est pour moi. Bien au contraire, je veux qu'ils réussissent. Mais je veux qu'ils réussissent dans la justice. Je veux qu'il qu'il puisse. Félix... J'ai suivi, euh, comment est-ce que Félix a eu le pouvoir Ma côté spirituel, aucun parmi vos politiciens ne s'allait en moi. Aucun parmi vos politiciens ne s'allait en moi. Le mec que vous appelez, peut-être avec tous les noms que vous pouvez appeler, il est parti chercher la face de l'éternel. Si vous ne croyez pas à Dieu, ça c'est vous. Mais lui, il l'a fait. Il est parti, il est parti, ça génie. Félix, a genou devant l'éternel. Et il a pris les Congo. Mais il a fait devant le monde. Il a dit les Congo. Je, je remets le pays entre les mains de son créateur. C'est qu'on dit la Bible, la profondeur appelle la profondeur. Moi, j'ai je, moi, je l'espoir que le pays va changer. Il y a des choses qui, qui avec Félix, c'est pas je ne suis pas... c'est pas les sauts de moutons, les, les écoles, les écoles, c'est bien. Mais je veux vraiment que Félix, les gens autour de lui puissent l'aider. Parce que les gens des Kabilistes vont continuer toujours à faire jeu. Vous avez facilité, vous avez savoir, pourquoi votre Kabil est il m'a Oui, Félix a sauvé Bango. Parce que Félix voulait prendre le pouvoir, a eu le pouvoir. Mais en réalité, ceux qui sont derrière Félix, toujours qu'on s'oppose à votre Kabiliste, c'est va y avoir un force un force the Il va y un force Ceux qui sont là, Félix, tu es président de la République, tu l'as dit, toi la tête. Mais ce que nous avons fait, nous avons laissé les kabilistes, nous sommes revenus d'abord vers notre frère Félix et qui ont attaqué les kabilistes. Ils nous ont dévoilé jusqu'à ce que les kabilistes, ils nous ont courage. Il y a quoi Mais ça Félix, c'est que a des gens qui ont nommé. Mais ils sont malades ces gens-là. Ils sont malades dans leur tête. Et vous vous, vous, vous, vous dites, il y a des nommés, les kabilistes ne sont pas dans les nommés. Ils ont dit, ok, ça débute de la part, ça dépend l'association. Félix, bien. Profondeur appelle la profondeur mes gars. Humilité précède la gloire. La réussite, hein, c'est quand tu échoues, es tu essaies, tu échoues, es tu essaies, mais il faut savoir aussi accepter ses erreurs. Accepter que la mouka, vous avez suivi la Mouka dans un faux pas, ce n'est pas trop tard. Organisons un forum ici dans la diaspora. Pour que nous essayons d'harmoniser notre relation avec le président Félix s'il y a des choses que nous voulons qu'il mette en place c'est comme ça que les hommes réfléchissent et puis nous ne pouvons pas l'organiser avec des politiciens qui étaient déjà au pouvoir, je vous dis ça le Congo avancera avec des personnes nouvelles. et il y a des gens qui se préparent pour ça ne regardez pas les gens qui sont là-bas on n'a de la partie, non, non, non. Je vous garantis qu'il y a des Congolais qui se préparent. Sérieusement, il y a plus que du saut. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. On ne peut pas faire couverte la bateau inutilement. On doit être des responsables. On doit arrêter de courir derrière les gens qui n'ont rien fait pour le Congo, qui ont détruit le Congo et qui veulent qui revenir encore au Congo. Non, nous devons dire non. Nous allons rentrer au Congo, avoir des responsabilités Et être des gens responsables Dites-moi d'abord Toi tu es ici en Europe Tu as fait 50-10 ans Tu ne travailles pas Tu restes à la maison Et tu veux aller au Congo travailler Tu vas faire quoi C'est quoi ton expertise là-bas au Congo Tu vas faire quoi Les formations sont gratuites Les travails sont pleins ici Toi tu es devant ton ordinateur Tu ne te lèves pas pour aller bosser tu te bats avec ta femme, avec l'argent, avec location chaque mois. soit y a un peu, il y a n'a il y a un peu, il y a alors que toi, un homme, au lieu de te lever, aller te chercher du boulot, tu ne veux pas, et demain, tu veux dire qu'on puisse te donner la responsabilité. Mais tu vas voler. Tu ne cherches pas l'argent, tu vas voler. Parce que vous ne savez pas que la pauvreté, c'est un péché. Là, on va a terre oui attends, il y un parce que ça a un si quoi Moi, ça a un aux ans moi ici c'est aux la piaque. Moi ça ça ne m'affoute. La zangi de Boko, tu sais ma doudoua. Aux ans moi va 10 balles, 20 balles, mais moi on ne gueule moi ici. C'est pourquoi la piaque ils en admettent. Un homme doit se lever bosser. Toi ici en Europe, tu bosses pas, tu es là en train de de les gens, insulter Félix, ça salaire pia ça. La mais lui au moins il a bossé. Et lui au moins il a bossé. Mais toi va négocier avec Camille pour le pouvoir. arrêtez vos ah, arrêtez vos... Arrêtez vos... Vos boussons... Bah, stop. Comme dit ce... Comme dit euh. ce... Arrêtez vos... Vos histoires... Regardons les congos... Avançons... Donc on est... Combien On est comme Désolé, hein C'est moi qui... on la pas... de C'est de fois... Qui c'est hello yeah. C'est à l'envieux. On oh, oh, oh, oh. comprend? C'est-à-dire que le Congo, quand isagère, et Sili, nous devons soutenir, la raison que nous devons soutenir Félix, c'est parce que le Congo nous appartient. Nous ne devons pas abandonner notre pays comme ça parce que nous vous n'aimez pas Félix. C'est une stupidité. Comme ça marche, marché, contrôlé, tout ça. Continuez si vous voulez. On ne vous force pas à continuer de faire ce que vous pensez que c'est bien pour vous. Faites-les. Mais du moins pendant au moins 11 mois que vous avez, vous avez vu les résultats. Il y a un Oyo et il Et après ma mort, vous allez dire que le commandant ça a été un prophète. Parce que tout ce que je vous ai dit depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça se réalisé. Exactement comme ça. Et puis, arrogant que vous êtes, vous ne voulez pas accepter que côté écoute, écoute, auto-échoué de changer tactique. Et va changer ni ne sont salis biso tout au fond, lui tout sali tout ça s'associer, tout sali forum la biso moko quand la diaspora, tout tout sali mémorandum moi y a biso qui toque et a bato posé biso nyons autour parce que comment c'est y vous biso biso bon de la félix c'était comprenez cela parce que si vous prenez ça dans votre tête que non ils ont des bon de la et par lui la a de la bonde la là ils ont déjà moutoyé du Valère et a été. Les Congos vous appartiennent. Vous lui dites exactement, écoutez, monsieur le président, il est, il est, il est à Paris, le, il arrive dimanche, je crois, il arrive demain. Il est à Paris. Nous allons tous être là-bas, demain. Lundi, on ou rien que de marcher, qu'on tout ça. Non, non, réfléchissons pour avoir des responsabilités et remplacer le faux politicien là. Et Écoutez, merci.